Il arrive le moment où nous faisons du surplace Vraiment, Papa, ça, je ne comprends pas. Ça fait 5 ans, je suis toujours au même endroit, je fais toujours les mêmes choses. Il y a un verrou qui n'a pas sauté. Fais attention, à force de rester là, tu finiras par retourner pour faire 40 ans. Il y a un verrou qui n'a pas sauté. Une victoire que tu n'as pas remportée ne te donnera pas accès à une autre des victoires qui sont comme ça, ce sont des, des, des charnières, qui, une porte qui donne accès à plusieurs autres portes, tant que tu n'ouvres pas cette porte-là, les autres qui suivent ne s'ouvriront pas, ma prière est que le Seigneur aide un frère et une soeur qui se trouve au tournant de sa vie, que cette porte-là qui donne accès aux autres portes s'ouvre dans le nom de jésus ne s'ouvre pas parce que nous sommes forts, mais elle s'ouvre parce que nous avons la foi. Il y a donc une foi qui ouvre les portes. Car au milieu de cette sa... belle, quand Dieu décide que tous n'entreront pas, il y a quand même exception. Je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu est aussi le Dieu des exceptions. <rire> notre Dieu est aussi le Dieu exceptions. Là où il dit que tous mourront, il dit excepté. Ma prière est que toi tu sois dans les exceptés. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans l'histoire de Job, chaque fois qu'il y avait une calamité et que tous ceux qui étaient là mouraient, tu épargnais toujours une personne pour qu'ils viennent annoncer <rire> Quelqu'un n'a pas compris. Lisez dans l'histoire de Job. Chaque fois qu'il y avait une calamité, j'étais en train de garder tes brebis, on était en train de garder tes brebis, il y a eu ceci, la calamité. Toutes les brebis et tous les gardes sont morts. Je suis resté, moi seul, pour venir t'annoncer. Même quand les enfants de Job se réunissaient pour faire la fête, tous les enfants, il y a un seul pour venir annoncer la nouvelle. Tu dois, annoncer la... ah, tu dois annoncer la nouvelle, tu dois annoncer la nouvelle, Dieu ne te préserve pas pour manger et boire, il te préserve parce que tu dois annoncer la nouvelle, il y a des gens qui doivent croire trop... à cause de ce que toi tu diras, à cause de ton témoignage, je suis ici d'une famille maudite, en tout Je devais mourir il dit excepté ma prière est que toi tu sois dans les exceptés là même quand on dit qu'on est en train d'assainir en tout cas on donne le congé technique dans l'entreprise tous les cadres seront mis en congé technique excepté dans cette famille tout le monde va mourir à, après 50 ans excepté dans les exceptions et ce qui nous distingue c'est notre foi garde la foi là où les autres l'ont perdue